Pour cette nouvelle semaine, nous allons aborder ensemble, en pratique, tout ce que nous avons vu durant les semaines précédentes et notamment lors de maladies respiratoires. Et la première de ces maladies, c'est l'asthme, qui constitue toujours une urgence. C'est survenu au moment où mon épouse et moi avons nettoyé l'appartement de ma maman, qui a 92 ans et qui était vraiment très, très poussiéreux. Au début, j'aidais mon épouse et puis tout à coup, euh, j'ai commencé à tousser, être oppressé et j'ai dû sortir sur la terrasse. Ça n'allait plus, ça n'allait plus. Le lendemain, rebelote et mon épouse euh, à ce moment-là recommandait un aérosol qui n'était pas assez puissant. Le lendemain, un autre, plus puissant. Et euh, ce matin, vraiment, la crise était trop forte. Je suis venu aux urgences. L'asthme est une maladie chronique des petites voies respiratoires qui se manifeste par des crises où ces petites voies respiratoires deviennent enflammées et en dehors de ces crises en fait tout va bien, donc cela veut dire que c'est une maladie chronique réversible. L'asthme, cela se situe au niveau des petites bronches. Après, 4 à 12 divisions de bronches. Et si on fait une coupe au travers d'une bronche, une coupe transversale, le diamètre est de 1 à 10 mm. On est bien dans les voies de conduction, il n'y a pas d'échange gazeux. Et si on regarde de l'intérieur vers l'extérieur, vous avez d'abord chez quelqu'un en bonne santé le mucus qui fait partie du système mucociliaire, puis la couche de cellules qui forment la paroi et qu'on appelle épithélium, puis le tissu qu'on appelle le corion, puis du muscle qui va jouer un rôle très important dans l'asthme. Et enfin, un peu de cartilage pour maintenir la stabilité de la bronche. Et bien dans l'asthme, la lumière de la petite bronche qui permet le passage de l'air est nettement rétrécie parce qu'il y a beaucoup plus de mucus, parce que le corion est épaissi par de l'inflammation et parce que le muscle se contracte et s'hypertrophie. Alors pourquoi tout cela Analysons encore plus en détail cette petite bronche en situation normale. Vous avez donc du mucus, la paroi faite d'une couche de cellules qui contiennent des cils vibratiles et d'autres qui sécrètent le mucus, puis le corion qui contient notamment des globules blancs et parmi ceux-ci des mastocytes qui sont des globules blancs qui sécrètent de l'histamine, qui intervient beaucoup dans l'asthme. Et puis la couche de muscles. Les changements en cas d'asthme sont nombreux. D'abord il y a augmentation du mucus et donc augmentation hypertrophie des cellules productrices de mucus. Le corion est très épaissi parce que plein de cellules inflammatoires qui s'y trouvent. Les mastocytes, qui sécrètent davantage d'histamine, et aussi d'autres globules blancs, les neutrophiles et les lymphocytes T. Et enfin, il y a hypertrophie, c'est-à-dire augmentation de l'épaisseur du muscle autour de la bronche. Entrons encore plus en profondeur dans la compréhension de l'asthme. Quels sont les acteurs de cette inflammation, de cette obstruction, de cette hyperréactivité des bronches Tout d'abord, Puisque l'asthme est fréquemment lié à une allergie, il y a l'antigène, qui est une protéine extérieure qui va être à l'origine de la réaction allergique. Et à côté de l'antigène, il y aura l'anticorps sécrété par les globules blancs de notre organisme. Et dans l'asthme, ces anticorps sont des protéines appelées immunoglobuline E, IgE. Et ces anticorps vont se fixer à l'antigène. La seconde catégorie d'acteurs, ce sont les globules blancs. Il y a les mastocytes qui, quand ils forment un complexe avec les anticorps IgE, vont sécréter de l'histamine. Il y a aussi les lymphocytes T qui vont moduler et réguler toute la réaction inflammatoire de l'asthme. Les troisièmes acteurs sont les médiateurs inflammatoires, c'est-à-dire des protéines que les globules blancs vont synthétiser et qui vont participer à la réaction inflammatoire, comme par exemple l'histamine, qui a une action de bronchoconstriction sur le muscle des bronches et une action d'œdème, donc de gonflement local. Il y a énormément d'autres médiateurs. Quand les acteurs entrent en scène, cela donne quelque chose comme cela. Un antigène extérieur, comme par exemple le chlore des piscines, dont, dont parlait Claire de Burbure dans une vidéo précédente, Et bien cet antigène va activer la présence de lymphocyte T dans le corion. Cette activation du lymphocyte T aura plusieurs conséquences. Ce lymphocyte T va promouvoir la production d'IGE par d'autres lymphocytes. Ces IGE vont ensuite former un complexe avec les mastocytes. Ce complexe va pouvoir à son tour fixer les antigènes extérieurs, ce qui va provoquer la libération d'histamine, qui va agir sur le muscle et provoquer une bronchoconstriction. Et tout le processus s'amplifie, et tous ces globules blancs présents dans le corion créent de l'inflammation, et donc un œdème. Et voilà comment vous obtenez les deux composants de l'asthme, l'obstruction et l'inflammation des bronches. Obstruction, à la fois par constriction des muscles autour des bronches et aussi par augmentation du mucus, et inflammation, et tout cela influence la façon dont on fait le diagnostic de l'asthme, la façon dont on le traite ou la façon dont on en évalue sa gravité. Justement, pour évaluer la gravité d'une crise d'asthme, il existe un petit appareil portable facile à l'emploi, le débitmètre de pointe. Il s'agit d'un curseur raccordé à une membrane qui va se déplacer selon le débit d'air soufflé au travers de l'embout euh, buccal. Donc cet appareil va mesurer un débit maximal. Un débit c'est donc un, un volume par seconde ou par minute en soufflant le plus fort possible après avoir pris une grande inspiration. Il faut toujours euh, faire le test trois fois car une valeur isolée n'est pas fiable. Après cela, il vous suffit de comparer le résultat avec la valeur normale en tenant compte, comme pour tous les volumes pulmonaires, de l'âge, du sexe et de la taille du patient. Il existe des applications sur vos smartphones qui calculent la valeur normale prédite et, et si par exemple votre résultat est à la moitié des valeurs normales, c'est le signe d'une crise d'asthme très sévère. Parlons un peu du traitement de l'asthme. Bien sûr, le premier traitement, en cas d'asthme d'origine allergique, c'est d'éviter la cause allergique. Par exemple, si vous êtes allergique au poil de chat, il n'y a pas 36 solutions. Voyons un peu les médicaments. Vous vous souvenez, l'asthme, c'est un problème d'obstruction à cause du mucus et des muscles et d'inflammation. Les muscles des bronches, pour fonctionner, c'est-à-dire pour se contracter ou se relâcher, ont besoin de recevoir l'influx d'un nerf. Et ce nerf agit par l'intermédiaire de récepteurs. Pour le muscle bronchique, vous avez les récepteurs bêta. Et ces récepteurs vont permettre aux muscles des bronches de se relâcher. Il s'agit donc d'une bronchodilatation. Ce qui est exactement ce que l'on recherche à faire en cas de crise d'asthme pour améliorer le patient. A l'inverse, il existe des récepteurs dits muscariniques qui, eux, provoquent en temps normal une bronchoconstriction. Donc, le premier traitement médicamenteux en cas de crise d'asthme, c'est d'utiliser des médicaments, hein, ici sous forme d'aérosols, qui seront soit des agonistes, c'est-à-dire qui vont avoir le même effet, hein, non, des agonistes des récepteurs bêta, qu'on appelle aussi des bêta-mimétiques. Soit, vous pouvez aussi utiliser des antagonistes, c'est-à-dire des médicaments qui vont empêcher l'effet, hein, des antagonistes des récepteurs muscariniques. D'autre part, pour diminuer l'inflammation, hein, qui explique l'œdème, le gonflement de la paroi bronchique, bien, les médicaments utilisés sont des anti-inflammatoires. Et le plus utilisé en cas de crise d'asthme, c'est la cortisone. Écoutons le professeur Charles Pilette, qui est pneumologue, et allergologue. Charles, quels sont les liens entre l'asthme et l'allergie La relation entre allergie et asthme est complexe et multiple. On peut schématiquement distinguer deux grands types de, de relations entre allergie et asthme. La première, c'est la plus simple c'est l'asthme allergique associé à l'allergie au pollen, euh, qui là est une forme d'allergie assez pure, qui donne essentiellement des manifestations de rhinite, mais qui seront souvent accompagnées d'asthme et dans ce cas-là c'est un asthme allergique assez pur euh, pour ce type d'allergène. Par contre, pour les allergies plus chroniques, plus perannuelles, là la relation entre allergies, par exemple aux acariens ou à certaines moisissures, ou encore aux poils d'animaux, chats ou chiens, euh, sera beaucoup plus complexe à évaluer euh, en clinique et nécessite un interrogatoire euh, très précis du, du patient. Alors l'asthme, grosso modo, dans environ 75% des cas, est associé à un terrain allergique. Et donc dans 25% des cas, on ne trouve pas, on ne peut mettre en évidence d'allergie chez, chez les patients. Donc lors du diagnostic de l'asthme, ce qui est critique, c'est de pouvoir objectiver une obstruction bronchique et qui sera variable. Alors pour cela, tu as appris à tes étudiants d'objectiver cela par un débitmètre de pointe ou une spirométrie. Et lors de ce test, on peut en fait mesurer le débit d'air et le volume d'air sur ce qu'on appelle les courbes débit-volume. Alors de manière assez simple, lors de ces courbes, le patient va inspirer profondément et puis il expire de manière rapide et forcée, ce qui va pouvoir donner un débit d'expiration maximal, ce débit étant ensuite plus faible jusqu'à la fin de, de l'expiration. Alors en cas d'asthme, il peut y avoir deux grands types de changements. Le premier, c'est une diminution globale du, du, du débit et ensuite une inflexion de cette courbe euh, de manière inférieure, donc à, avec une courbe très particulière qui correspond en fait à une perte sur les petites voies aériennes, qui est un lieu particulier dans, dans l'asthme. Alors si cette courbe est anormale et que l'on donne euh, à un patient qui a de l'asthme un, un bronchodilatateur, la caractéristique, c'est que cette courbe va être réversible, va s'améliorer, ce qui va donc attester de cette variabilité, de cette réversibilité. Donc ce qui est critique pour le diagnostic de l'asthme, c'est la variabilité des symptômes et donc leur réversibilité, que l'on pourra objectiver par des mesures en débimétrie de point d'une obstruction bronchique. Ceci étant, lors de la consultation, la plupart des patients auront une fonction respiratoire normale qui confirme cette variabilité de l'obstruction bronchique et de sa réversibilité, et qui contraste avec d'autres maladies respiratoires, obstructives également, mais là où l'obstruction bronchique est irréversible, par exemple la bronchite chronique et l'emphysème, que vous verrez dans le cours prochain. En conclusion, nous avons abordé l'asthme à partir de sa réalité concrète telle qu'elle se présente en cas de crise. Et à partir de cette réalité clinique, vous avez abordé des notions de base très importantes. En histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus et des cellules telles qu'on les voit au microscope. Mais aussi en immunologie, avec les globules blancs, les protéines médiatrices de réaction d'inflammation. Et enfin, en pharmacologie, avec l'action des médicaments sur des récepteurs musculaires. Bravo pour votre motivation à découvrir toutes ces matières.